On est dans une autre salle de la même culture et ici aussi on a des variétés de Dinaphencise. Je suis entre deux bicoches, vous pouvez bien les voir, mais il y a aussi dans cette salle des Remokemo, des Food -re et notre nouvelle paps numéro 1. Cette plante est une variété de référence sur le marché canavique. C'était la reine en 2017 quand elle est entrée dans le top 10 des variétés du High Times. Pourquoi un tel succès Parce que ces fleurs sont très puissantes, très terpeniques avec un arôme kushi qui rendra fou les amateurs des variétés kush, mais aussi parce qu'elles renferment des propriétés thérapeutiques incroyables pour combattre les douleurs musculaires et les nausées. Cette tête provient d'un hybride merveilleux. La Bicoche est une variété possédant des traits très, très densitifs, des récoltes impressionnantes et un ADN de championne. Sa complexité aromatique est en arbre. Un mélange de citron et d'essence avec une grande personnalité. Et l'effet, malgré sa puissance, sera très équilibré, aussi physiquement que mentalement. Des têtes volumineuses reparties comme des satellites sur toute la plante et une énorme tête centrale. Voici une variété à laquelle tout le monde adorerait rester collé éternellement. Les fleurs de la suite des dégagent un arôme très doux et fruité, dont l'effet sera relaxant et équilibré.